Bonjour à toutes et aux autres, bienvenue dans une nouvelle édition de l'Agité Comment définir le consentement Est-ce une information verbale ou corporelle Comment dire non à une personne qu'on aime Dire non est un acte porteur d'une idée du monde, même si la joie du consentement est très estimable. Quoi de plus rassurant pour la personne en vis-à-vis -vis de l'autre personne consentante Mais dans cet AgT, nous allons parler de sexualité, d'agression, des sujets qui remuent. J'accueille d'abord Clémence Bodoc, web-rédactrice chez mademoiselle.com et auteur d'un article autour de la culture du viol. Clémence, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, comment définiriez-vous la culture en quelques mots La culture du viol Oui. Euh, en fait, c'est tout un cadre culturel dans lequel les garçons et les filles sont éduqués différemment et grandissent sous différentes influences. Ou euh, par exemple, on apprend beaucoup plus aux petites filles à euh, être sage, être, euh, ne pas chercher le conflit, ne pas chercher la confrontation. Et aux garçons, à prendre davantage d'initiatives. Et notamment donc, dans un cadre euh, de, de relations sexuelles, on attend des garçons qu'ils aient l'initiative euh, et des filles qu'elles se laissent faire. Donc, par exemple, dans n'importe quel film-série avec des scènes romantiques, euh, c'est la scène très classique du garçon qui plaque la fille contre un mur pour l'embrasser. C'est hyper sexy sauf que dans la vraie vie, euh, ça n'est pas toujours et ça peut le déclencher une agression sexuelle parce que euh, la fille n'est pas forcément euh, consentante, mais euh, on lui a toujours dit euh, qu'elle qu était plutôt censée aller euh, suivre l'initiative euh, du garçon euh, et peut-être qu'elle se dit euh, ah mais si je me retrouve plaquée contre un mur c'est peut-être que j'ai envoyé des signaux, voire des signaux contradictoires comme on dit euh, alors qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de signaux plus clairs que de dire euh, « oui, j'ai envie » ou bien « non, j'ai pas envie euh, ». Et pourquoi euh, on, on se repose sur ces espèces de signaux, ces non-dits, ces impressions, et pas sur la verbalisation claire de ce qu'on a envie ou pas euh, Et la réponse à cette question, c'est parce qu'on est dans, cette, dans ce cadre culturel qui présuppose des informations de l'un et de l'autre. Et ce cadre culturel, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et alors le fait d'être euh, silencieuse, est-ce que c'est une manière d'être consentante ce fameux dicton empoisonné qui ne dit mot qu'on sent, euh, qui ne s'applique pas du tout, en fait, dans le cadre de, de relations sexuelles, euh, parce que euh, on, qui ne dit mot qu'on sent, euh, pour moi, c'est valable sur des opinions. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose dans une assemblée et vous êtes là, euh, vous ne répondez pas. Ok, vous êtes d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit, euh, ou alors euh, si vous ne l'êtes pas, bah, c'est le moment de vous lever, et de prendre la parole et de, et de répondre. Euh, on parle pas du tout là de, de, de consentement à un acte sexuel, enfin, c'est quelque chose de, de très intime, euh, c'est euh, euh, une invasion de, de, de votre espace privé, le corps c'est les, les frontières les plus, les plus sacrées de la, de la personne, euh, et, donc, en, et en plus le, le sexe c'est censé être un partage, un, un, un échange, quelque chose qui se fait à deux ou plus, euh, mais certainement pas quelque chose qu'on vous prend, euh, ou que vous êtes censé donner euh, sur, sur simple euh, requête de l'autre, en fait. Est-ce que parfois la peur peut faire qu'une qu personne n'ose pas dire non euh, La peur de ne pas être aimée par l'autre Bien sûr. En fait, il y a énormément de situations dans lesquelles, euh, alors pour, pour le coup, qu'on soit une fille ou un garçon, on ne réagit pas. Enfin, moi, le, la, le premier cas de figure auquel je pense, c'est déjà euh, l'effet de sidération, quand on est, euh, quand on est surpris euh, par une réaction de l'autre à laquelle on ne s'attend pas. Euh, et effectivement, je, énormément de, de victimes de viols ou d'agressions sexuelles euh, sont dans ce cas de figure, où ça s'est juste passé tellement vite, en tout cas dans leur, euh, de leur point de vue, dans leur esprit, euh, qu'elles n'ont pas, euh, qu pas pu réagir, n'ont pas su réagir. Euh, donc il y, y a déjà ce, ce cas de figure-là. Mais il y a aussi le côté, euh, ce que je disais en introduction, euh, bah voilà, je rencontre quelqu'un dans un bar, euh, on discute, euh, et j'adopte malgré moi, un langage corporel qui est plutôt... qui envoie des invitations. Voilà, je me rapproche, je me détends, je, je rigole, je, je me touche des parties du corps, etc. Euh, ces fameux signaux qu'on que, que, qu analyse beaucoup dans la culture pop, les séries, les films, etc. Et, et, qui, et qui en fait enfin, sont juste ça, sont juste des signaux. C est, c est, vous êtes en train de draguer quelqu'un, effectivement, la personne vous sourit, vous regarde, etc. Vous pouvez prendre ça pour un signal qu'elle s'intéresse à vous à aucun moment ça veut dire hmm, « elle a très envie de coucher avec moi là, tout de suite ». Peut-être en fait, peut-être, mais pour avoir cette réponse, oui ou non, euh, il faut le demander de façon beaucoup plus claire. Ce qui ne veut pas forcément dire « Voici un formulaire, euh, veux-tu avoir des relations sexuelles avec moi ?»« Cochez la case, oui, non, peut-être après euh, ». On peut tout à fait euh, amener ça de façon beaucoup plus subtile. Euh, et je pense notamment euh, à tous ces, ces codes de discussion euh, « On va chez moi, je t'offre un dernier verre, etc. » Qui sont, qui sont aussi des façons un peu détournées de, de demander est-ce qu'on est qu va plus loin Mais encore une fois, c'est uniquement ça, est-ce qu'on va plus loin C'est pas parce que vous suivez quelqu'un chez lui que vous avez consenti de fait à coucher avec lui. Ça peut être simplement une envie de discuter ou d'écouter de la musique. Ou... Voilà. Et tout de suite, un reportage sur le PTSD, le stress post-traumatique, qui génère parfois des dissociations difficiles à vivre, mais pas impossible à gérer du moment qu'on la comprend. Le nombre de personnes qui subissent des agressions sexuelles et psychologiques est inconnu. Ceci à cause des phénomènes de silence culturel, mise en doute de la parole de la personne et la peur d'encore plus de violence autour du viol. Pourtant, certains brisent le silence. C'est vraiment le ressenti subjectif de la personne qui importe. Et euh, c'est vrai que parfois, euh, euh, les souffrances aussi peuvent être sublimées. C'est-à-dire que euh, on a des personnes qui me disent oh, « Mais c'est incroyable tout ce que tu as vécu, mais comment tu as fait pour t'en sortir ?» Et ça aussi, c'est un truc insupportable en fait. Comment j'ai fait pour m'en sortir ben, J'avais pas le choix en vrai. En termes physiques, j'ai mal depuis euh, dix depuis mois euh, à mon anus euh, avec perte de sang et compagnie. Mon viol, euh, il a été fait avec une volonté euh, punitive sur le moment et de fait il a réussi. Mais euh, avec une, euh, une, une portée qui n'était pas seulement sur euh, la demi-heure de violence mais euh, à me détruire physiquement sur le long terme et, et me détruire mentalement. Euh, ça pour le coup il n'a pas encore réussi, je suis encore là. Et quand on est des minorités, des femmes, des green, des personnes trans, le problème c'est que des, des agressions on a envie dans notre quotidien. Donc forcément ça n'avantage pas du tout le PTSD. Euh, mais par contre ce qui est vraiment massivement décrit c'est que toutes les personnes qui ont un stress post-traumatique se décrivent comme étant seules et incomprises. J'avais l'impression de devenir sourde aussi parce que je ne comprenais pas ce que les gens me disaient alors qu'en fait, j'ai appris par la suite que tout ce que je vivais, euh, tout ce bordel social qui est autour de moi, tout euh, mon comportement qui était changeant vis-à-vis -vis des personnes euh, autour de moi, ça s'appelait un syndrome de dépression post-traumatique et heureusement qu'il y avait des personnes informées autour de moi sur ce genre de notion-là parce que j'ai pu apprendre euh, ce que je vivais. Tout notre corps euh, tout notre psychisme va traiter les éléments quotidiens qui pourraient euh, être euh, complètement euh, banals comme des éléments de stress. Donc par exemple, on va pouvoir se sentir agressé par une personne qui veut nous aider parce qu'on est en train de coller euh, à son aide présente un truc du passé qui était traumatique. L'agresseur, en fait, après euh, des violences, nous colonialise, en fait, colonialise notre corps et notre esprit. Euh, nous colonialisons parce qu'on revient en boucle traumatisme, nous colonialisons parce que euh, ben, euh, certains d'entre nous ont des blessures physiques aussi suite à des violences, euh, donc colonialisent euh, notre temps, notre énergie, notre esprit, et d'où la nécessité de nous réapproprier notre corps, notre esprit, nos identités sexuelles et de genre euh, pour ne pas se laisser faire. Donc il y a Beaucoup de personnes traumatisées euh, qui euh, vont essayer, euh, par exemple, de se réapproprier leur corps. Ça peut passer par euh, des modifications corporelles, comme le tatouage, comme euh, faire des suspensions, des piercings, etc. Euh, ça peut être aussi euh, réfléchir au niveau euh, de la sexualité à euh, utiliser une sexualité qui est dans le consentement, qui est consentie, euh, mais qui peut aussi nous aider à évacuer des choses euh, par rapport au trauma éventuellement. Prendre le temps pour comprendre l'impact des agressions, leur importance sur l'émotionnel, le psychologique, le spirituel et le physique des personnes agressées est une façon de les aider, les écouter, les croire sans jugement. Être cru est effectivement le facteur principal d'un processus d'aller mieux. Il y a une exclusion comme ça qui se, qui se fait petit à petit euh, et puis qui est surtout euh, hyper hypocrite avec des euh, « mais on fait tout notre possible euh, », etc., mais on ne te comprend pas. Mais après, sans réel effort de compréhension, c'est-à-dire que euh, si on est un allié, en fait, la bonne solution c'est de lire des brochures, de lire ce que les personnes traumatisées euh, décrivent, te de demander toujours l'avis à la personne traumatisée, c'est-à-dire « est-ce que ça te le fait si je t'invite à telle soirée euh, Est-ce que ça ne va pas te gêner ceci et cela ?» Mais de laisser, en fait, la personne traumatisée prendre des choix pour elle. quoi Il y a ces injonctions, donc voilà, il y a des Personnes qui vont vraiment avoir des comportements euh, d'injonction et de paternalisme ah, mais tu devrais porter plainte par exemple euh, ou euh, tu devrais voir une psy alors que la personne traumatisée n'a pas forcément envie et tout ça c'est vraiment malvenu parce que la personne euh, qui a subi un viol elle a été objectisée en fait déjà par son agresseur elle a été traitée comme un objet qu'on peut euh, utiliser prendre comme on le souhaite euh, et donc il ne faut pas continuer en fait ce système-là de prendre des décisions pour la personne traumatisée. Et je pense que si on ne le fait pas, on est un bon allié. Ce qui m'aide, c'est d'expliquer comment je gère mes crises d'angoisse à des personnes qui me sont proches uniquement. Mais de dire, voilà, moi une crise d'angoisse, souvent ça se manifeste comme ça, j'ai besoin de ci, de ça. C'est se connaître un peu soi-même pour pouvoir avertir son entourage euh, et du coup avoir des réactions positives face à ça. Et ça, ça aide énormément. Euh, et par rapport à la réappropriation, il euh, y a des choses en fait qui marchent euh, très bien pour les personnes qui ont vraiment euh, des souvenirs euh, qui martèlent, euh, qui collent le passé au présent, euh, c'est tout ce qui euh, s'appelle les thérapies de la confrontation en fait, euh, donc il faut le faire avec une thérapeute vraiment formée, euh, qui s'est vraiment accompagnée, qui est spécialisée euh, dans l'accompagnement des personnes qui ont un stress post-traumatique, et l'idée c'est de se rassurer, de se créer un, un cocon dans lequel on est bien, et petit à petit, par intermédiaire, en fait, revivre le traumatisme, mais tout en pouvant à n'importe quel moment, en fait, euh, revenir dans cet état de douceur et de zen qu'on qu a obtenu. Donc c'est un peu un mélange d'hypnose euh, et de thérapie euh, qu'on appelle cognitivisme comportemental. Et si certains comportements paraissent provocateurs, ils cachent souvent une sensibilité énorme qui ne demande qu'à être entendue. Alors, justement, par rapport euh, aux comportements qui pourraient sembler être ambigus, mais qui en fait ne viennent que d'une culture qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui lit ces signes de manière ambiguë, mais qui ne le sont pas forcément, il y a un bouquin fascicule qui a été fait euh, sur, pour savoir où on en est par rapport à sa propre culture du viol. Okay. Et alors, si vous voulez bien, euh, Clémence, c'est de euh, piocher deux questions dans ce livre et, euh, et répondre euh, avec votre pendule. Ok. Alors, je, la première qui me saute aux yeux, là, je viens de l'ouvrir, euh, c'est la neuf. « Es-tu clair quant à tes propres intentions ?» euh, pour moi, cette question, elle est hyper importante. Euh, parce que euh, dans, la, dans la lutte contre, contre euh, les agressions sexuelles, la déconstruction de la culture du viol, euh, c'est vrai qu'on a d'un côté euh, beaucoup culpabilisé les filles en disant euh, « attention, ta façon de t'habiller, de te comporter, etc. etc. » euh, Ce qui n'a rien à voir avec euh, le problème, parce qu'un euh, vêtement n'est jamais une invitation. Euh, on, on commence de plus en plus... Alors, je dirais pas verser dans l'excès inverse, parce que pour moi, c'est une étape nécessaire, à savoir s'adresser aux garçons et pas euh, aux agresseurs, aux violeurs, cette espèce euh, de monstre inconnu, sans visage, dont tout le monde s'accorde à dire que euh, c'est absolument monstrueux, c'est inacceptable, c'est un crime. Euh, mais personne ne veut voir derrière le masque le fait que bah, les violeurs, c'est euh, nos amis, euh, nos copains, euh, nos frères, donc, on connaît plus ou moins toutes euh, une victime d'agression sexuelle ou de viol dans, dans nos entourages, mais personne ne connaît de violeur. Et pourtant, les, ils sont aussi dans nos, dans nos entourages, mais simplement, euh, quand, on, quand on, on arrive à définir le viol par une relation sexuelle non consentie, ce qui est la définition d'un viol, tout d'un coup, on est obligé d'interroger nos amis, nos entourages proches, eux-mêmes sont obligés de s'interroger « est-ce que j'ai déjà commis une agression sexuelle ?» Et c'est vrai que l'article qu'on citait en début d'émission sur la, sur la zone grise, pour moi ça avait été un électrochoc de lire que, que dans les commentaires, énormément de, de filles se rendaient compte qu'elles avaient le droit de dire non. Et qu'en fait, ça avait beau être leur copain euh, depuis longtemps, ça avait beau être euh, un, un ami proche, ça avait une connaissance des gens qu avaient, euh, pour qui elles avaient de l'affection, même de l'attirance aussi. Euh, mais voilà, parfois, euh, envie, quoi. c'est normal, c'est pas, pas, pas choquant. Euh, et de se, de se dire qu'en fait, euh, on a le droit à chaque fois, même si on a déjà dit oui dix fois, mille fois, la mille unième, on a le droit de dire non en fait. C'est juste d'être effectivement clair par rapport à ses propres intentions à soi et ne pas partir du principe que euh, parce que euh, ah, c'est vrai que je me suis habillée sexy ce soir, j'ai emballé ce mec au bar pendant euh, 20 minutes, en plus c'est le meilleur ami euh, de mon frère, on se connaît depuis longtemps, euh, euh, bon allez, euh, j'y vais, bah, si, si j'ai envie en fait. Euh, donc effectivement, euh, es-tu claire quand tu tes propres intentions Moi je dois dire, je dois avouer que ça m'a pris très longtemps pour, euh, pour répondre à cette question pour moi-même, et dans mes années euh, à la fac, par exemple, euh, je refusais souvent euh, d'aller chez, chez les mecs. Euh, voilà, je pourrais rencontrer quelqu'un dans un bar, ça se passait bien, il m'intéressait. Mais s'il me demandait trop tôt dans la conversation euh, « on va chez moi » et que j'étais pas sûre d'avoir envie de coucher avec lui, je disais non. Parce que j'avais l'impression qu'en disant oui, j'avais euh, bah, dit oui à un rapport sexuel avec lui. Alors qu'en fait, il me proposait un verre. <rire> Mais je sentais bien qu'il y avait du sous-texte. C'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise euh, par rapport à ça et euh, moi-même, je, euh, je vais pouvoir, euh, voilà, si le mec m'intéresse mais qu'évidemment, enfin, je sais pas, il est encore 11h du soir, euh, on est encore très loin de se retrouver euh, nu dans un lit, donc je veux pas, moi, répondre par défaut des heures avant euh, si je vais avoir envie ou pas d'avoir un rapport sexuel avec lui. Euh, et, et du coup, cette, cette, euh, cette question de, de me demander à moi-même de quoi j'ai envie, euh, c'est vrai que ça fait que quelques années, euh, malheureusement, que... Que je, que je me la pose mmh. euh, et c'est la première question à laquelle je réponds euh, avant de, de répondre aux sollicitations au nom d'une autre personne. Donc, es-tu claire quant à tes propres intentions Maintenant, oui. Okay. Euh, cette zone grise dont vous parlez dans l'article de la culture du viol, c'est quoi ça En fait, la, la zone grise, c'est un concept, c'est un pur produit de la culture du viol. Mmh. Euh, parce que c'est euh, un, un mythe selon lequel, euh, une zone dans laquelle on ne sait pas si la fille ou parfois euh, le mec, a envie d'avoir un rapport sexuel ou non. Donc c'est par exemple, euh, euh, bah elle, la fille qui ne, qui ne dit pas non, euh, a, à aucun moment elle a dit au mec non non j'ai pas envie, euh, mais effectivement elle avait pas envie. Donc, euh, et en face le, le mec va se défendre en disant mais ça ne peut pas être une agression sexuelle, c'est pas, pas un viol, et puis de toute façon euh, elle n'a elle a pas dit non. Elle a envoyé plein de signaux euh, qui moi m'ont fait comprendre qu'elle était d'accord. En fait, il n'y a pas de zone grise, ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire, pourquoi on présuppose toujours, dans, dans 100% des cas, on présuppose que la personne qui ne, qui ne dit rien, et c'est très souvent la fille, <rire> est forcément euh, d'accord si elle n'a pas dit non Donc c'est juste une espèce de zone de, de flou qui n'existe que parce qu'on présuppose dans cette société que, vu que c'est les mecs qui ont l'initiative et les filles qui subissent, euh, si un mec prend une initiative et qu'il n'y a pas un refus clair en face, ça veut dire qu'elle est d'accord. Mais enfin pourquoi on l'interprète comme ça c'est uniquement parce que c'est la construction sociale qui nous amène à le voir comme ça. Donc la zone grise, ça n'existe pas. Et ben je vous propose de piocher une dernière question et d'y répondre en quelques phrases. Mm -hmm. Ah, je, pareil, je, mes, mes yeux sont tombés dessus. Euh, c'est la numéro 86. Euh, si une personne est libertine, euh, crois-tu qu'il est moins important d'avoir son consentement Non. Peu importe euh, les mœurs euh, ou les pratiques d'une personne, il est toujours important d'avoir son consentement à chaque fois. Euh, si vous êtes... Euh, oui Oui Enfin... Si explicite, en fait oui. Parce que c'est pas forcément verbal, effectivement, mais c'est explicite. Donc, euh, si euh, vous êtes en couple depuis 10 ans, euh, ben bah, non, vous n'allez quand même pas euh, coucher avec votre partenaire au milieu de la nuit quand euh, la personne est endormie. En fait, vous faut la réveiller. Et je sais qu'il y, y a des couples qui font ça. Et en fait, si ça marche entre vous, si vous avez parlé si, euh, et si quand la personne se réveille euh, et qu'elle dit « non, j'ai pas envie », vous arrêtez net, pourquoi pas Mais simplement, en fait, le fait d'être en couple, le fait euh, que de toute façon, euh, cette fille-là, elle a déjà couché avec 1000 mecs, donc euh, je suis le mille et unième, euh, qu'est-ce que ça change Mais c'est pas la question, en fait. Il si, n'y a aucun présupposé qui vous permet de déduire qu'une personne euh, euh, est d'accord ou non. Pour, pour avoir un rapport sexuel avec vous. Le seul, euh, la seule information qui vaille, c'est le consentement de cette personne. Et il y a qu'elle qui peut vous le donner, vraiment. Donc, vous lui demandez ou euh, vous faites euh, un geste, une approche. Euh. Enfin, récemment, euh, très clairement, c'était un... Moi, c'était un mec qui était face à moi. Euh, on avait discuté pendant très longtemps, ça se passait très bien. Et là, il est vraiment assez près de moi, mais pas dans, ma... pas dans mon espace euh, personnel. Et il me dit, j'ai très envie de t'embrasser. Et là, c'est moi qui me rapproche et on s'embrasse. Et en fait, je lui ai pas dit, oui, je t'autorise à m'embrasser. <rire> Mais clairement, mon langage corporel était, euh, était euh, très clair, eff effectivement. Donc, euh, alors que si j'avais à ce moment-là reculé ou tourné la tête, ça, ça aurait été aussi un, un refus poli, entre guillemets. C'est pas genre wow, non, t'es qui mec, mais juste euh, mmm", non, merci. <rire> Donc euh, c'est pas, pas si difficile de demander le consentement d'une personne en fait. C'est ce que vous faites quotidiennement pour, un, pour plein de choses. Euh, vous demandez à quelqu'un s'il veut boire quelque chose, euh, de quoi il a envie, s'il a trop chaud, s'il a trop froid, euh, si la discussion qu'on est en train d'avoir euh, le passionne ou ne l'intéresse pas. Enfin, vous, vous savez demander le consentement des gens pour tout dans la vie quotidienne, parce que vous faites finalement très peu de choses sans demander aux gens euh, si ça leur va ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi dans les relations sexuelles, ce serait si compliqué de s'assurer qu'en face, la personne est bien euh, sur la même longueur d'onde que vous Il y a aussi la problématique justement de boire un verre, c'est quand une personne est alcoolisée, euh, il y a des présuppositions que du coup elle est plus... Euh... Exactement, en fait c'est encore une fois, euh, est, on est dans le même, même euh, euh, cas de figure, que, enfin, c'est la zone grise, il y a en fait une, une personne qui n'est plus en état de donner son consentement, euh, vous, encore une fois, vous ne, vous ne pouvez pas euh, présumer que euh, vous l'avez, c'est impossible. Si une personne n'est pas en état de, de prendre le volant ou de savoir ce qui est bon pour elle, ou de, de savoir euh, comment rentrer chez elle, ou, ou, ou n'importe, de prendre une décision en fait pour elle-même, euh, à forcerie elle est incapable de vous dire si oui ou non elle peut avoir, elle veut avoir un rapport sexuel avec vous. Et en fait, vraiment de toute façon, en toute logique, quelqu'un qui est complètement euh, ivre, euh, ça va pas être très marrant hein, d'avoir un rapport sexuel avec elle, vraiment c'est... Et, et encore une fois, on, enfin on en parle un peu légèrement, mais avoir un rapport sexuel avec une personne qui ne nous a pas donné son consentement, euh, c'est euh, une agression sexuelle, voire un viol, si vous allez jusqu'à la pénétration. Donc, euh, attention Alors pour finir, je parlerai aussi des agressions euh, sexuelles psychologiques. Mm -hmm. Enfin si... Euh, mm -hmm. euh, Est-ce que le fait de faire pression sur l'autre, en effet, c'est-à-dire que même s'il a. Par exemple, cet exemple de baiser, du baiser. Si vous aviez tourné la tête euh, pour dire non, il y aurait quand même eu une insistance. Et comment faire comprendre à l'autre euh, que, que là, c'est très clair, en fait. Il n'y a pas besoin d'insister et qu'on peut passer à autre chose et c'est pas grave. Enfin, c'est de dire non, c'est juste En enfin, fait, enfin... Je, je reviendrai vraiment à, à la question euh, « es-tu clair par rapport à tes intentions ?» euh, Parce que euh, la limite est là, en fait. C'est de quoi moi j'ai envie et de, de, quoi, de quoi je n'ai absolument pas envie, en fait, ce soir, maintenant, euh, avec cette personne, dans l'absolu. Et, et si moi-même, euh, je, je doute, rien ne m'empêche de, de verbaliser ces doutes. Donc j'aurais très bien pu dire, alors en fait, je, tu me plais beaucoup, j'ai envie qu'on se revoie, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, mais là, tout de suite, j'en suis pas à ce stade-là, je suis pas à ce niveau-là. Euh, si en face de vous, la personne n'est pas prête à entendre euh, ça, commence à s'énerver, à insister, fuyez Parce que si vous passez un bon moment jusqu'à présent, euh, L'écoute vient de, de s'arrêter là. Et vous, et vous avez la, la démonstration qu'en fait, la personne en, en face de vous n'est pas en train de, de, de vous écouter, de, faire, de, faire, de prendre en compte euh, vos désirs à vous, euh, de, de vous respecter, tout simplement. Euh, donc, euh, c'est... Encore une fois, le fait d'exprimer vous-même de quoi vous aviez envie à ce moment-là, si c'est pas respecté en face, c'est que de toute façon, vous avez pas envie d'aller plus loin. Tout à fait. Et ben merci beaucoup pour... Euh... Merci à vous pour cette invitation. intervention. Et puis, euh, si vous voulez euh, bah, vous poser plus de questions sur votre propre positionnement, euh, je vous invite à, à chercher ce fascicule qui est gratuit sur Internet. Vous pouvez trouver sur euh, Info Kiosque ou d'autres sites sur Google. Et puis, il y a d'autres euh, fascicules qui vont aussi un peu plus en profondeur et qui proposent aussi des, des alternatives, et des réponses. Euh, apprendre le consentement en trois semaines. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, et à bientôt pour un autre Agité Plus. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my god, fuck yes, I would fucking love a cup of tea, thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, uh, you know, I'm not really sure. Uh, then you could make them a cup of tea, or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, yes please, that's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, Don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but, unconscious people don't want tea if someone said yes to tea started drinking it and then passed out before they'd finished it don't keep on pouring it down their throat take the tea away make sure they're safe because unconscious people don't want tea trust me on this if someone said yes to tea around your house last saturday that doesn't mean they want you to make them tea all the time they don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going but you wanted tea last week or to wake up to find you pouring tea down their throat going but you wanted tea last night but if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea and you're able to understand when people don't want tea then how hard is it to understand it when it comes to sex whether it's tea or sex consent is everything and on that note I'm going to go make myself a cup of tea.